Bonjour tout le monde, nouveau tuto de danse en ligne, le Kuduro, c'est parti pour le découvrir ensemble. Le Kuduro est composé de 4-8 avec une petite particularité à la fin du quatrième 8. Donc 4-8 ça veut dire qu'on va compter de 1 à 8, 4 fois. Premier 8, on va partir de la jambe droite en se décalant sur la droite. C'est une base de bachata, on va croiser la jambe gauche sur le temps 2, donc faire 1 on met bien le poids du corps sur la jambe droite à chaque fois gauche deux, trois, on décroise trois, et là on va sautiller sur la jambe droite en levant la jambe gauche en arrière 4 une fois qu'on est ici on repart vers la gauche donc jambe gauche 5 6 on croise la jambe droite 6 7 on décroise 7 on sautille sur la jambe gauche en levant la jambe droite 8 le premier 8 en complet 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième 8, on recule la jambe droite et on fait trois pas en arrière. 1, 2, 3, on va pointer à 4 la jambe gauche. 4. Et à partir de là, c'est débalancé. Je mets mon poids du corps sur la jambe gauche. 5, 6, on pointe la jambe droite, on recule. 7, 8, on pointe la jambe gauche. Le deuxième 8 au complet, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième 8, on fait le même mouvement que la fin du deuxième 8, mais attention, on part de la jambe gauche cette fois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, on va poser la jambe gauche, 5, et là faire un petit saut avec la jambe droite devant, et croiser la jambe gauche derrière. 6, 7, on recule la jambe gauche, 7, 8, on recule la jambe droite, 8. Au complet, le troisième 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième 8, on continue avec la fin du troisième 8, donc avec le petit saut. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. À partir d'ici, la partie la plus compliquée du coup d'euro avec le tour complet à gauche et le quart de tour à gauche qui suit. Donc, on va poser la jambe gauche sur le 5. 5. Attention, votre jambe gauche ici, elle est toujours fixée au sol. Elle ne bouge plus. Là, vous allez avancer sur le temps 6 avec la jambe droite. 6, on va faire dans un premier temps un demi-tour à gauche, donc avec l'aide des deux pointes du pied, pour tourner 7 et venir en appui sur la jambe gauche. Donc ça fait 5, 6, 7. Il faut bien mettre le poids du corps sur la jambe gauche. On refait un demi-tour à gauche en avançant la jambe droite sur les deux pointes du pied. 8 et 1, on revient en appui sur notre jambe gauche. Le quatrième 8 au complet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Donc là, on a fait le tour entier et on enchaîne encore avec un quart de tour à gauche pour changer de direction et on commence du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez remarqué une petite particularité à la fin du 4 8, quand on tourne 5, 6, 7, 8, c'est qu'on ne finit pas sur le 8, mais on finit sur le 1 donc là on est sur la jambe gauche il y aura toujours un décalage à chaque fois qu'on fera un quart de tour à gauche pour commencer la nouvelle série là en l'occurrence ça sera plus le 1 mais ça sera le 2 mais vous il faudra le compter comme le 1 1 2 3 4 5 6 7 8 donc soit vous comptez deux fois le 1 ou soit vous comptez jusqu'à 9 à la fin ça fait 5 6 7 8 9 et vous repartez sur le 1 1, 2, 3, 4. Ou sinon, vous comptez deux fois le 1. 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2, 3, 4. Vous commencez du début. 6, 7, 8. La danse en lien au complet. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6,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 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on a fait le tour. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche pour ne rien louper. A très bientôt